Alors, je m'appelle Thierry Luther Bacher. Je suis né euh, dans un petit village du Jura-Bernois qui s'appelle euh, péry Rochenette, entouré euh, d'un jardin extraordinaire, d'un verger, dans une maison que j'appelais ma maison Soleil. Et c'est là où je me suis raconté euh, mes, premiers, mes premières histoires, où je me suis inventé mes premiers mondes. « Je suis un loup des steppes qui vit en solitaire dans sa tanière en fuyant la cité. »« égaliste, c'est l'histoire d'un révolutionnaire anarchiste en cavale qui va jusqu'au bout de l'amour et qui trouve des éclats, des étincelles de vie là où finalement il ne s'y attend pas du tout. « J'écris parce que, comme le disait Samuel Beckett, je suis bon qu'à ça. » Ayant été un élève médiocre, j'ai trouvé ma respiration en, en écrivant.